Je sais pas comment tu calcules euh, la productivité d'une prairie. Euh, quoi, tu regardes des hauteurs d'herbe, tu regardes euh, du nombre de journées de pâturage. Je, je... Ouais. Et du coup, enfin, par rapport à ça, ma question, ça sera, euh, est ce sera... Est-ce que ça... On produit des fruits, certes. Ouais. Est-ce que tu produis aussi de l'herbe de manière satisfaisante quoi Ah oui, oui. Ah oui, oui, il y a de l'herbe. Euh, bon, on voit la, les, la durée de pâturage des animaux. Euh, on voit qu'il y a de l'herbe elle pousse. Hein, hein. Ouais. Après, il faut laisser de la lumière aussi entre les pommiers. Il hein. ah, faut que la, la lumière elle puisse arriver sur l'herbe aussi. Hein. Alors, non, mais ça, y a... les deux vont bien ensemble. Oui, oui. Mm. Tu observes des différences entre tes prairies euh, de préverger et tes prairies sans arbres Au niveau de la qualité de l'herbe Bon, ah, après ici, il y a pas de... bon, on voit qu'il y a du trèfle. Hein, a... A... Pas plus que ça, non c'est de la bonne herbe. Mmh, super. Les bêtes, elles profitent bien, on voit, elles ne sont pas maigres. Hein. <rire> non, mais il n'y aurait rien à manger. Hein.